Première matinée de passé, euh, ça s'est bien passé. Euh, j'ai utilisé ma, mon hématite et donc euh, j'ai pu maîtriser euh, toutes ces émotions débordantes, euh, récupérer un ancrage. Ce que j'ai fait aussi, euh, c'est utiliser de la sylvothérapie. La sylvothérapie, c'est simplement rentrer en contact avec les arbres. Et donc, comme je vis en campagne et que j'ai pas mal d'arbres dans le jardin, euh, j'ai été méditer près d'un arbre. Et automatiquement, ça m'a ancré encore plus. Le fait de prendre l'air frais aussi, euh, ça m'a donné une nouvelle, une nouvelle énergie. Et donc, j'ai pu, cette matinée, continuer sur mes projets. Euh, et puis est venu le temps de midi d'habitude quand je suis en sevrage euh, je mange rien, je mange rien la nourriture me dégoûte euh, c'est comme si je recevais toutes les mauvaises énergies euh, de la nourriture que j'ai dans le frigo et alors je mange, je mange pas parce que je crois que c'est pas sain pour moi euh, ici je me suis forcée à manger un sandwich euh, j'ai passé outre euh, les mauvaises énergies donc euh, voilà et puis je me suis octroyé une petite sieste euh, là je suis encore un peu fatiguée il faut quand même dire que je me suis levée à 6 heures du matin donc la journée va être longue euh, étant donné que je me suis dit que j'allais me coordonner avec mon mari et me mettre en congé quand il est en, quand il est en congé euh, c'est à dire qu'aujourd'hui mes formations je ne vais pas les faire et euh, je vais euh, sortir faire quelques courses avec mon mari. Pour un, pour un sevrage, euh, je pense que le mieux à faire, c'est d'abord d'agir par fenêtre thérapeutique. Je me suis fait un planning de tous les trois mois faire une semaine de, de, de, de fenêtre thérapeutique et voir en fonction de mon état, comment ça se passe, si je peux rallonger ces fenêtres thérapeutiques ou pas. Euh, maintenant, il y a le seuil de trois mois que je dois respecter, parce que euh, je sais qu'il faut trois mois pour ancrer une certaine habitude, et puis euh, désancrer cette habitude-là. Euh, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que sous l'effet des neuroleptiques, le fait d'être apathique, d'être euh, en année de nid, etc., euh, ça chamboule un peu les pensées dans le sens où euh, on manque de motivation, on manque de volonté, euh, on... on manque un peu de tout ça, et donc tout ça s'est ancré dans la pensée. Euh, et ce que j'ai remarqué, c'est que euh, j'ai du mal à me mettre en action et euh, je ressens toujours un peu l'effet sédatif des neuroleptiques comme si l'effet des sédatifs était toujours là et donc ça m'empêche un peu de me mettre en action euh, Pourtant depuis hier euh, j'ai arrêté, arrêté le neuroleptique je prends l'Invega 3 mg donc c'est une faible dose et je l'ai arrêté hier donc normalement je ne devrais plus ressentir cet effet sédatif mais euh, c'est comme s'il si me collait à la peau. Et euh, je pense que pour dépasser tous ces stades qui se sont ancrés à la suite des neuroleptiques, c'est de ne pas changer son mode de vie. On peut l'améliorer, mais il ne faut pas le changer. Si, si on est quelqu'un d'actif, déjà à la base, sous neuroleptique, rester actif et continuer, faire comme si de rien n'était. Euh, faire, faire des activités ou enfin tout ça. Et améliorer son quotidien, au fur et à mesure des étapes qu'on traverse. Euh, moi, c'est ce que je pense. Euh, maintenant, je ne sais pas si je vais tenir mon planning. Je vais voir en fonction des fenêtres thérapeutiques qui vont se produire et comment je vais organiser ça. Euh, mais de toute façon, il euh, y a quand même le sevrage qui reste dans un coin de ma tête et ça, euh, ça, ça m'est essentiel avant de retourner sur le chemin, sur, sur le chemin du travail. Euh, donc voilà, euh, parce que travailler sous un effet sédatif, travailler sans volonté, travailler sans motivation, euh, je pense que le burn-out est proche, donc euh, je préfère éviter. Voilà pour ma petite explication. Et alors, euh, je ferai un petit topo ce soir de la journée passée. Euh, il faut dire aussi que ma sensibilité devient un petit peu plus forte. Euh, je suis beaucoup plus enclin à, à tout ce qui est énergétique autour de moi et à tout ce qui est euh, euh, par exemple si, si la couverture est rêche ou les saletés ou des trucs comme ça, ça me prend un peu aux tripes. Donc, euh, c'est à voir comment gérer ça. Euh, je pense que pour gérer ça, il, y a, il faut l'accepter. Un, à mon avis ça doit être mon état normal donc euh, étant hypersensible euh, je pense que c'est une chose sur laquelle je devrais méditer voilà et donc euh, améliorer mon quotidien au fur et à mesure des étapes euh, donc là c'est le premier jour je vais voir demain comment ça se passe après demain on est parti pour une semaine donc pendant une semaine je vais essayer de faire un maximum de vidéos pour euh, mesurer mon état, j'ai envie de dire. Voilà, je vous laisse ici. Bisous tout le monde. Merci de me suivre et continuez à me suivre, ça me fait énormément plaisir. Et, et commentez si vous avez envie de commenter, soutenez-moi ou, soutenez ou faites-moi un petit signe de soutien, ça m'aidera toujours. Voilà. Bisous tout le monde.